Moi, j'étais musulmane il y a encore deux mois et demi wow. et euh, je suis médecin, on m'a annoncé un cancer des ovaires au mois de juin et pendant trois semaines, un mois, en fait, j'étais très, très mal jusqu'à entendre parler de Jésus, quoi, j'en avais déjà entendu parler, mais là, j'ai été vraiment touchée mm -hmm. sur une vidéo comme ça un soir chez moi et donc je me suis intéressée à cette personne et en fait j'avais pleuré pendant trois semaines de tristesse et là je pleurais d'amour wow. et je comprenais pas donc euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos de témoignages sur jésus et le soir même c'était le 11 juillet de cette année 2018 wow. je me suis mise à genoux dans ma chambre pour la première fois de ma vie devant dieu et j'ai supplié pendant 20 minutes jésus si tu existes vraiment moi, ça me suffit pas d'entendre parler de toi. Mmh. Je veux te voir. Et je veux te voir d'une façon que plus jamais de ma vie, je vais douter de toi. Et en fait, euh, pendant 20 minutes, j'ai attendu, j'ai supplié à genoux. Et il s'est rien passé. Je suis retournée dans mon lit. Et là, j'ai entendu une voix qui me disait « retourne-toi ». Et j'ai fait ma rebelle. <rire> j'ai dit « mais il n'y a rien, il y a un mur blanc derrière moi ». Et euh, j'ai entendu une deuxième fois « retourne-toi » de façon très forte mmh. et là je me suis retournée et en fait euh, au-dessus de mon lit j'ai fait plusieurs pas de recul parce qu'il y avait la tête de Jésus en fait wow. et euh, énorme et en fait euh, dans ses yeux nos yeux sont pas ses yeux sont pas comme les nôtres en fait il n'y a pas un cercle quoi. il y a tous les univers dans ses yeux et en fait il m'a regardée il m'a transpercé le cœur. et en fait là j'ai une euh, urgence intérieure qui pour une musulmane est incompréhensible, c'est-à-dire que ce n'est pas venu de mon mental, je devais me faire baptiser le plus vite possible. Donc euh, le lendemain, j'ai cherché partout me faire baptiser. J'ai regardé des églises sur Internet, j'étais devant des églises, j'étais là postée, c'était le 12 juillet, et ça ne parlait pas à mon cœur, je disais non, non, non, les catholiques, les protestants, non, non, non. Et à la fin de la journée, j'ai dit à Jésus, tu m'as donné cette envie-là, donc guide-moi. Et donc, il m'a guidée en fait vers des personnes qui font des baptêmes dans des lacs, des piscines, des trucs. Et donc, j'ai été baptisée le 13 juillet 2018. Et là, j'ai vraiment vu, parce que en fait, je suis médecin psychiatre addictologue, et je ne croyais pas trop aux esprits, tout ça. Et là, j'ai vu des esprits sortir de moi, etc. Wow. Donc, j'ai dit. Euh... <rire> Est-ce que ça vous dérange de vous dire un peu? Hein ça vous dérange de venir De quoi Est-ce que vous pouvez venir C'est possible Ah oui, je peux. Mais là, c'est... Donc le, là, j'ai vu donc, des esprits sortir de moi, et je rentre chez moi, c'était le 13 juillet, et là, dans mon lit, je commence à parler une langue où je ne comprenais rien. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, on m'a dit, après, c'est du parler en langue. Mais chez les musulmans, ça n'existe pas. Donc moi, je n'avais jamais entendu parler du parler en langue. Et ça a duré trois quarts d'heure, une heure. J'ai parlé une langue où je comprenais zéro mot et en fait j'ai senti une énergie remonter de mon ventre et je prenais comme ça et je jetais en fait. Ça a duré trois quarts d'heure, une heure et là au bout de trois quarts d'heure, une heure, j'ai arrêté de parler et euh, j'avais des douleurs depuis quatre ans tous les jours. Et là pour la première fois depuis quatre ans, plus aucune douleur. j'ai dit ok je suis guérie c'est bon j'ai pris rendez-vous chez mon gynéco le 17 juillet et j'arrive et je lui montre les examens complémentaires les marqueurs tumoraux l'IRM pelvienne et il me dit bon écoutez alors c'est euh, une maladie très sévère on va opérer euh, on va faire un traitement etc et là je le regarde avec le sourire et je lui dis vous savez pas ce, qui, ce que je vais vous dire je suis guérie et là <rire> Et là il me dit, euh, il me dit euh, comment ça, je comprends pas. Euh, il m'a écouté quand même parce que je suis médecin, euh, j'ai un cabinet juste à côté de chez lui quoi, donc euh, il savait <rire> que c'était pas n'importe, euh, voilà. Et là je lui dis euh, mais en fait je suis guérie. Et il me dit bon, parce que le déni en médecine ça existe beaucoup. Il me dit bon allez on va faire l'échographie. Et en fait là il me fait l'échographie et il était bouche bée. Donc, euh, en fait, j avais, j avais, euh, il, il passe sur l'ovaire gauche. Là, il me dit au ralenti, ovaire gauche normal <rire> et, et après, il passe sur l'ovaire droit et il me dit, ah, il y a deux images. Je dis, ouais. Et il me dit, ah, mais attendez, c'est des follicules de maturation. Donc, en fait, les follicules de maturation, c'est ce qui donne les ovules. Et moi, je n'en avais plus. Donc, en fait, là, mes ovaires étaient morts. Ils sont revenus à la vie. Oh Et là, il retire le, la sonde et il me dit « Vous vous rhabillez, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. » Et du coup, je lui raconte en gros que j'ai rencontré euh, Jésus six jours avant, euh, qu'il m'a guéri et tout. Et il me dit « Bon, écoutez-moi bien. Moi, je crois en Dieu, donc je pense que c'est possible. Je suis juive, donc je pense que c'est possible. Mais vous êtes médecin. Attention. Gardez ça pour vous. » Et là, je lui ai dit, c'est, j'ai rigolé, je lui ai dit, c'est impossible. Je lui ai dit, je veux que le monde entier... dit je veux que le monde entier sache que jésus est vivant et il m'a dit bon ok euh, il m'a fait mon compte rendu d'échographie qui était normal c'était un plaisir pur et euh, il me le rend et là il me dit est ce que je peux vous faire la bise au lieu de me serrer la main je dis bien sûr et il me prend le visage et il me dit que dieu vous garde et en fait ce que je raconte partout autour de moi c'est tout à l'heure le frère disait que vous aviez vécu au cameroun euh, l'acte des apôtres en fait c'est ce que je vis tous les jours quoi et euh, c'est à dire que j'ai commencé je travaillais que en cabinet le seigneur m'a amené à travailler à l'hôpital aux urgences et en fait euh, je vois des, des, des cas psychiatriques sévères et ma première garde après mon baptême les infirmiers le geste qu'ils ont fait le plus dans la nuit c'était ça ils y croyaient pas en fait il y avait que des miracles toute la nuit ils ont pas compris <rire> En fait, partout où je vais, en fait, partout où le Seigneur donc, est avec moi, il se passe des miracles. Et c'est ce que je dis, en fait, moi, ça fait que deux mois et demi que je suis chrétienne. Et je vois les, les, les frères et sœurs, ils n'osent pas parler de Jésus, ils ont limite honte de lui. Je dis, mais oh, moi, je vais au salon de coiffure, il y a des coiffeuses qui sont guéries. Je vais à la boulangerie. Je... Euh, à la boulangerie. En fait, j'aime beaucoup cette expression. En fait, je, je dis que le Seigneur, c'est l'antidote à tout. Et le, poison, le monde entier a le poison. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Jésus. Moi, j'ai 33 ans, j'ai attendu 33 ans pour qu'on me parle de Jésus. Mais attendez, mais moi, j'aurais voulu que quelqu'un vienne me parler de Jésus. Vienne me dire, mais attends, la solution à tous tes problèmes, ton, ton, ton malheur et tout, c'est Jésus la solution mais personne autour de moi, j'avais aucun chrétien autour de moi. Donc dans ma famille ils sont tous musulmans et quelques personnes athées. Et en fait, ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Mais juste, je voulais vous dire que je vis des miracles tous les jours. Tous les jours, tous les jours, c'est des prodiges de Dieu. Je vais vous raconter juste il y a quelques jours ce qui s'est passé parce que je dois choisir et je ne peux pas tout vous raconter. Donc il y a ma famille qui était en Algérie pendant tout l'été. Ils sont rentrés et il y a mon oncle en fait... Euh, il a euh, de l'arthrose sévère au genou. Et je suis arrivée, j'ai raconté ce qui s'était ce passé cet été, et ils m'ont dit « Ouais, c'est bon, t'arrêtes de nous parler de Jésus euh... ». Déjà, ils ont été tolérants, ils ont accepté d'écouter. Et, euh, et, et là, je, je vois en fait, mon oncle, il boite, il a de l'arthrose. Et là, je lui dis « Tonton, est-ce que je peux prier pour toi ?» Il me dit « Non ». Et ma tante, elle lui dit bah, « Pourquoi Qu'est-ce que t'as à perdre On va voir si ce qu'elle dit est vrai. <rire> » Je dis « Ok ». Et, euh, et là, le Seigneur m'a donné le verset, vous savez, où il ressuscite une femme et il fait sortir tout le monde, en fait. Donc, en fait, j'ai pris mon oncle, je l'ai sorti de, <rire> du salon et j'ai prié pour lui. Et en fait, je lui dis, t'as mal à combien Il me dit, à 7 sur 10. Il boitait. Et euh, je, donc, je prie le Seigneur et le Seigneur le guérit. Il me dit, mais j'ai plus mal du tout. Et là, il commence à courir dans toute la maison. <rire> Quelques jours après, quelques jours après, je retourne dans la famille et là il me dit Nermine, tu vas pas me croire, j'ai vu mon ophtalmo. En fait, il voit son ophtalmo deux fois par an, mais pour son glaucome. Donc le glaucome, c'est une maladie chronique, c'est à vie, c'est comme le diabète. Et il me dit, l'ophtalmo, il a pas compris, j'ai plus de glaucome. <rire> <rire> il m'a dit, euh, il lui a dit, je peux pas t'arrêter les deux traitements parce que, voilà, mais j'en arrête un sur deux la prochaine fois s'il y a plus rien, on arrête le deuxième, quoi." Et euh, donc ça, c'était mon oncle et mon père qui a 80 ans, musulman depuis 80 ans. Waouh J'ai été le voir, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé le voir, au moins 6 mois, 1 an. J'ai été le voir jeudi dernier. Et en fait, je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Il a été guéri, j'ai prié pour lui, il a été guéri de ses acouphènes, c'est ses débourdonnements. Il avait depuis 10 ans, plus d'acouphènes. Il avait mal au dos, il pouvait pas sortir sans ceinture. Plus de ceinture, je l'ai sorti sans ceinture. Il voyait double, il avait une diplopie. Il voyait double quand il ne mettait pas ses lunettes. Plus de diplopie. Et là, au bout de deux heures, il me dit, c'est bon, je me donne à lui. donc c'était vendredi là, euh, vendredi, euh, euh, non c'était pas hier, c'était la euh, vendredi dernier, vendredi j'arrive donc le lendemain, en fait là il me dit tout ce qu'on s'est dit là, t'oublie, c'était des bêtises, tu me parles plus de Jésus, j'étais choquée, je dis bon ok, et là dans ma tête, au bout de deux minutes, je dis non, non, non, non, non, ça va pas se passer comme ça, et ça, vraiment, les frères et sœurs, c'est un truc hyper important. Vous priez, mais il faut proclamer aussi, ce qui est écrit dans la parole. Et donc, dans ma tête, j'ai dit, je proclame qu'il appartient à Jésus. Je proclame qu'il appartient à Jésus. Et donc, j'ai proclamé, proclamé, et là, il me dit, j'ai la tête lourde et tout. Et j'ai ah j'ai vu l'opportunité. Je dis, je peux prier pour toi Et il me dit, non, non, non, tu m'approches pas. Et euh, donc, euh, en fait, trois fois, trois fois d'affilée, en une heure, peut-être trois fois, je lui ai proposé. La troisième fois, il me dit Ça prend combien de temps Je lui dis 5 secondes. <rire> je dis Ok, donc, il me dit Ok, donc je mets ma main comme ça, je chasse les esprits au nom de Jésus. Et là, il éternue, mais de façon disproportionnée. Et là, il me regarde et il me dit C'est parti. Je dis Ah ouais et il me dit, tu crois que c'est un rapport avec ta prière Je dis, bah totalement. Et du coup, on est reparti à parler de Jésus. Je l'ai sorti, on est parti manger ensemble. Ça faisait 20 ans, euh, la, la, ça faisait 20 ans qu'on n'était pas parti, euh, sorti ensemble. Et, euh, et en fait, je lui ai parlé du baptême dans l'après-midi. Et dans l'après-midi, il me dit « Ok, je suis ok pour être baptisé. » Donc là, j'étais là, j'ai dit « Je vais te baptiser dans ma baignoire, mais je voulais pas le faire toute seule. » Donc j'ai écrit à des frères et tout « Oh, mon père, il veut se faire baptiser. » Et du coup, j'ai un frère qui est venu et à 21h, vendredi dernier, j'ai wow. baptisé mon père. Voilà, pour vraiment vous dire que rien n'est impossible. Il a 80 ans et les musulmans, jamais... Alors, après, le, euh, après ma conversion, le Seigneur m'avait donné une vision où je baptisais mon père. Je disais, ok Seigneur, mais... Waouh <rire> Et en fait, ça s'est passé, quoi. Donc, euh, vraiment, ne perdez pas espoir avec vos, vos familles. Tout est possible. Pour, euh, pour nous, c'est impossible, mais pour le Seigneur, c'est possible. Et voilà, vraiment, votre vie, c'est ça devrait ressembler au euh, lac des apôtres quoi. donc euh, vraiment euh, n'ayez pas honte de parler de Jésus qu'est-ce que ça va vous coûter vous passer à la boulangerie vous, vous savez moi je suis dans ma voiture et même sur le périph j'ai des gens, en fait je loue le Seigneur, j'ai effacé toutes mes musiques du monde là et j'ai mis euh, des louanges et donc je chante et tout et même sur le périph' il y a des gens ils passent sur le périph' ils me font comme ça et moi j'ouvre ma fenêtre et je leur dis Jésus <rire> Jésus est la réponse <rire> Et voilà et en fait ça, ça, franchement si, si moi en, en tant que médecin et, et venant d'une famille de musulmans, je prends le risque. Vous qui avez votre famille, etc., qui qui croyez, mais mais osez quoi, euh, parler de Jésus euh, tout le temps, parce que voilà, c'est euh, j'ai une image qui m'était venue, c'est limite non assistance à personne en danger en fait, de pas parler de Jésus. C'est l'antidote des antidotes à tout, et vraiment quand vous découvrez un antidote et que quelqu'un en face de vous a le poison. Ben vous gardez pas le l'antidote pour vous quoi, c'est égoïste. Donc il faut le partager. Wow. Et, voilà. et tout à l'heure je suis arrivée, j'ai parlé avec Laurent et euh, et ça m'a beaucoup touchée parce que quand j'étais petite en fait, quand on me demandait quel métier tu veux faire, je disais mère Teresa. Et dans une famille musulmane. Euh, vous imaginez, et euh, ils m'ont ouais. dit non ça va pas être possible, non. Euh, tu vas changer <rire> tu changes, et du coup j'ai dit bon bah ok je veux être médecin, et en fait c'est incroyable comment le Seigneur il, il est en train de d'organiser les choses, et du coup quand Laurent m'a parlé d'orphelinat tout à l'heure je, je sens que j'ai un appel fort Amen. pour ça, et, euh, et voilà on verra comment le Seigneur fait les choses mais euh... voilà, Dieu vous aime beaucoup et croyez Alléluia. Wow. Gloire well, à Dieu.